Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous appris avec succès toutes les leçons de ce module de Writer car il se termine ici. Dans le prochain cours, vous passerez tout à test pratique. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser certaines des options de Writer que vous avez déjà apprises. Alors, quel logiciel fait partie de Writer et quel est son autre nom? Writer fait partie du logiciel OpenOffice, était également appelé document texte. Savez-vous ce qu'est une barre d'outils standard et pourquoi l'utiliser? La barre d'outils standard est un outil qui nous permet d'utiliser directement. Des sous menu de tous les menus. Pourquoi utiliser la barre d'outils de formatage? La barre d'outils de formatage est également une méthode de raccourci à l'aide de laquelle vous pouvez faire n'importe quel formatage sur un texte ou un paragraphe. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour changer le style du texte, augmentez ou diminuer la taille du texte, changer la couleur du texte, souligner le texte, le mettre en gras ou en italique, etc. Allez-y, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Avez-vous ouvert le fichier ou non? Si vous n'avez pas pu ouvrir le fichier, Ouvrez-le en utilisant la méthode que vous avez déjà apprise. Voyons ce qu'on va faire dans la leçon d'aujourd'hui. Vous allez vous entraîner à utiliser certaines des options des barres de menu, fichiers et éditions. Quelles sont les options des menus, fichiers et éditions que vous avez apprises? Dans le menu Fichier, vous avez déjà appris à utiliser les options Nouveau, Ouvrir, Dernier document utilisé, Enregistrer, Enregistrer sous, Fermer et Exporter comme PDF. Dans le menu Édition, vous avez appris à utiliser les options Défaire, Refaire, Couper, Copier. Coller, tout sélectionner et rechercher et remplacer. Commençons maintenant la leçon d'aujourd'hui. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Tapez d'abord la phrase affiche à l'écran. Comment faire dix copies de cette phrase sans la taper plusieurs fois? Oui. Cela peut être fait en utilisant les options de copier et coller. Pouvez-vous le faire vous-même? Si oui, allez-y et faites 10 copies de cette phrase. Sinon, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment copier et coller le texte dans Writer. Dans cette vidéo, nous avons tapé une phrase J'aime apprendre l'informatique. Et maintenant, nous allons le copier. Tout d'abord, il faut sélectionner le texte pour le copier. Puis, cliquez sur le menu Édition situé sur la barre du menu. Une boîte apparaîtra. Puis, Cliquez sur la commande Copier. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-C pour copier. Voilà, la phrase est copiée. Maintenant, pour coller la même phrase dans le document, placez le curseur dans le document où vous voulez le coller. Puis, cliquez sur le menu Édition. Et ensuite, cliquez sur la commande Coller. Voilà, la phrase est collée, comme montré en vidéo. Pour coller encore la même phrase, utilisez la commande Coller à nouveau. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl V. Continuez à coller la phrase autant de fois que vous voulez comme montré en vidéo. Pour amener la phrase à la prochaine ligne, appuyez sur la touche Entrée du clavier comme montré en vidéo. Puis, continuez à coller la phrase en utilisant le même commande ou raccourci CTRL V. Dans cette vidéo, nous avons fait les plusieurs copies de la même phrase. Alors, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans Writer. Comment formater le texte comme indiqué à l'écran? Oui, on utilise la barre d'outils de formatage pour faire des changements dans le texte. Allez-y! et faites ces changements avec les options de la barre d'outils de formatage. Si vous rencontrez un problème en le faisant, regardez la vidéo. Apprenons comment utiliser la barre de formatage pour formater le texte dans le document. Nous avons 10 phrases dans ce document comme vous pouvez voir dans la vidéo. Tout d'abord, sélectionnez la première phrase pour changer le nom de son style. Puis, amenez le curseur sur la barre déroulante de nom de police. Cliquez sur la flèche vers le bas. D'ici, vous pouvez changer le police selon votre choix. Voilà, le nom de police d'une première phrase est changé. Comme vous pouvez voir dans la vidéo. Ensuite, sélectionnez le deuxième phrase, puis cliquez sur la barre déroulante pour changer la taille de police. Voilà, la taille de police de la deuxième phrase est changée. Ensuite, sélectionnez la troisième phrase pour le mettre en gras. Amenez le curseur sur l'option G et cliquez ici. Cette option va rendre votre texte en gras. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-B. Voilà, votre phrase est mise en gras. Puis, sélectionnez la quatrième phrase pour changer son style en italique. Cliquez sur l'option I située sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser la raccourci Ctrl I puis cliquez sur l'option soulignage. Cette option va souligner votre texte. Vous pouvez aussi utiliser la raccourci Ctrl U puis placez le curseur à la fin de la prochaine phrase. Cliquez sur l'option Aligner à droite, cette option va amener votre texte à côté droite de la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, placez le curseur à la fin de la prochaine phrase et cliquez sur l'option Centrer. Vous pouvez aussi utiliser la raccourci Ctrl-E. Cette option rend votre phrase ou votre texte au centre de la page. Ensuite, sélectionnez la prochaine phrase et cliquez sur l'option « A ». Cette option est utilisée pour changer la couleur de police de votre texte. Après avoir y cliqué, vous pouvez choisir la couleur de votre choix de la palette de couleurs. Ensuite, sélectionnez la prochaine phrase. et cliquez sur l'option « Surligner ». Cette option est utilisée pour changer la couleur de soulignement de votre texte. Après avoir cliqué, sélectionnez la couleur de votre choix de la palette de couleurs. Voilà, la couleur de soulignement du texte est changée. Maintenant, placez le curseur à la fin de la prochaine phrase. Et cliquez sur l'option « Couleur d'arrière-plan ». Cette option est utilisée pour changer la couleur d'arrière-plan de votre texte. Alors, cliquez sur n'importe quelle couleur de votre choix. Voilà, la couleur d'arrière-plan du texte est changée. Ensuite, placez le curseur à la fin de la dernière phrase. Ici. Vous pouvez aussi utiliser l'option « Activer les puces ». Cliquez sur l'option « Activer les puces ». Voilà, le puce est inséré au début de la dernière phrase. Alors, c'est comme ça, nous pouvons formater le texte dans nos documents de texte en utilisant la barre de formatage. Alors, comment ramener le texte à sa version originale sans le formater à nouveau. Oui, on peut utiliser le sous-menu « Défaire » à partir du menu « Édition » ou en utilisant la commande raccourci « Ctrl-Z ». Comment refaire le même formatage sans formater à nouveau le texte? On peut le ramener en utilisant le sous-menu Refaire à partir du menu Édition ou avec la commande raccourci Ctrl Y. Allez-y et utilisez la fonction Refaire pour rétablir le formatage du texte. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo. Apprenons. Comment défaire et refaire vos dernières actions effectuées dans un document de texte? Comme vous pouvez voir dans la vidéo, un fichier de Writer est déjà ouvert. Tout d'abord, nous allons utiliser la commande « défaire » pour annuler nos dernières actions. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-Z » pour cela. Alors Cliquez sur l'option « Défaire » du menu « Édition ». Vous verrez que la puce qui était insérée dans une phrase comme la dernière action est supprimée de la phrase. Puis, cliquez à nouveau sur « Défaire » et la couleur d'arrière-plan est supprimée. Cliquez encore sur « Défaire » et la couleur de soulignage est supprimée de la phrase ci-dessus. Continuez à utiliser la même commande pour annuler vos dernières actions comme montré en vidéo. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-Z pour le faire plus rapidement. Tous les styles de formatage sont supprimés des phrases comme montré en vidéo. Maintenant, le texte apparaît dans la forme simple. Si vous voulez récupérer vos dernières actions annulées, cliquez sur la commande Refaire du menu Édition. Vous pouvez aussi utiliser la raccourci Ctrl Y. Ensuite, vous verrez que le texte J'aime apprendre l'informatique réapparaît en gras. Puis, cliquez à nouveau sur Refaire et la taille de la deuxième phrase a changé comme c'était avant. Maintenant, utilisez la raccourci CTRL-Y. Voilà, la phrase est à nouveau en gras. Continuez à utiliser la même commande. La phrase est rechangée en italique. En utilisant la même méthode, vous pouvez refaire vos dernières actions annulées comme montré en vidéo. La couleur de la police est le même qu'avant. La couleur de soulignage et les couleurs d'arrière-plan sont devenues les mêmes qu'avant. La puce est à nouveau inséré au début de la dernière phrase, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons défaire et refaire nos dernières actions dans Writer. Attention! Cette option ne fonctionnera pas si vous avez enregistré votre document et l'avez fermé. Regardez l'image. Comment supprimer et remplacer un mot dans un document comme celui-ci? Oui, vous pouvez le faire en utilisant la fonction Rechercher et remplacer qui s'affiche dans le menu Édition. Pouvez-vous remplacer ce mot par ⁇ Je m'amuse à ⁇ Si oui, allez-y et faites-le. Sinon, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment utiliser l'option ⁇ Rechercher et remplacer dans un document de texte ⁇ Dans un document, si vous voulez rechercher un mot particulier et le remplacer à un autre mot, on utilise la même commande. Pour rechercher un mot, tout d'abord, cliquez sur l'option « Édition » dans la barre de menu et cliquez une fois sur l'option « Rechercher et remplacer ». La commande de raccourci pour utiliser cette option est Ctrl F. Puis, une boîte apparaîtra où vous pouvez taper un mot pour le rechercher. Dans cette vidéo, nous tapons J'aime dans la barre de rechercher. Maintenant, pour remplacer ce mot par un autre mot, Écrivez le nouveau mot dans la boîte de remplacement comme montré en vidéo. Ici, nous écrivons ⁇ Je m'amuse à ⁇ comme son remplacement. Après avoir tapé le nom de remplacement, cliquez sur le bouton ⁇ Tout remplacer ⁇ Une boîte pop-up apparaîtra avec le message Le terme recherché a été remplacé dix fois. Puis, cliquez sur OK. Maintenant, cliquez sur le bouton Fermer. Il va remplacer le mot J'aime par Je m'amuse à comme montré en vidéo. C'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Rechercher et remplacer dans Writer. Maintenant, on va apprendre à utiliser l'option Exporter. Savez-vous à quoi sert l'option Exporter? L'option Exporter est utilisée lorsqu'on veut d'abord enregistrer un document et ensuite le mettre au format PDF. Elle est différente de l'option « Exporter comme PDF », avec laquelle on peut d'abord convertir le document en PDF et ensuite l'enregistrer. Pourquoi et comment utiliser l'option « Exporter comme PDF » L'option « Exporter comme PDF » est utilisée pour convertir le document Writer au format PDF. Pourquoi convertir le fichier de Writer en PDF La conversion d'un fichier de Writer en PDF empêche les autres utilisateurs d'apporter des modifications à un document que vous avez créé. Ils peuvent seulement le lire. La forme complète de PDF est portable document format. Maintenant, avec l'aide de la vidéo, Apprenez la différence entre « Exporter » et « Exporter » comme PDF et comment les utiliser. Regardons cette vidéo pour voir la différence entre la commande « Exporter » et « Exporter » comme PDF. Tout d'abord, amenez le curseur sur le menu « Fichier » et cliquez ici une fois et cliquez sur l'option « Exporter comme PDF ». Une boîte des options PDF apparaîtra, d'où vous pouvez changer les différents paramètres selon votre besoin. Puis, cliquez sur le bouton « Exporter ». Ensuite, une autre boîte apparaîtra pour enregistrer votre fichier en format PDF, en choisissant un emplacement et attribuant un nouveau nom. Puis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Fichier » et puis cliquez sur l'option « Exporter ». Une boîte apparaîtra pour enregistrer le fichier en choisissant son emplacement et attribuant un nouveau nom. On a tapé le nom de fichier comme « Démonstration 1 » et l'emplacement est « Bureau » pour garder le fichier PDF. Puis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Ensuite, une autre boîte des options PDF apparaîtra, d'où vous pouvez changer les paramètres selon vos besoins. Puis, cliquez sur le bouton «Exporter ». Voilà, votre fichier est exporté en format PDF. Maintenant, minimisez votre fichier de writer. Comme nous avons enregistré notre fichier de Writer en PDF deux fois dans Bureau, les deux icônes se trouvent dans Bureau, comme vous pouvez le voir dans vidéo. Cliquez deux fois sur un de fichiers pour l'ouvrir. Vous pouvez voir le fichier en format PDF. La différence principale entre les commandes exporter et exporter comme PDF et quand on clique sur exporter, la boîte pour enregistrer le fichier apparaît avant la boîte des options PDF. Et quand on clique sur exporter comme PDF, la boîte des options PDF apparaît avant la boîte pour enregistrer le fichier en PDF. Maintenant, fermez le fichier. Alors, c'est comme ça, nous pouvons exporter notre fichier en PDF. Vous allez maintenant vous entraîner à utiliser les options « Enregistrer » et « Enregistrer sous ». Pourquoi utiliser l'option « Enregistrer » L'option « Enregistrer » permet de sauvegarder un fichier sur lequel on travaille pour ouvrir y accéder plus tard. L'option « Enregistrer » est utilisée lorsqu'on enregistre le fichier pour la première fois. La commande de raccourci pour cela est « Ctrl-S ». Allez-y et enregistrez votre fichier sur le bureau. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment nous pouvons enregistrer notre fichier dans Writer. Comme vous pouvez voir, un fichier est déjà ouvert devant vous. Alors, pour enregistrer le même fichier dans ordinateur, amenez le pointeur sur le menu fichier, situé sur la barre de menu. Cliquez ici une fois. Une boîte apparaîtra, d'où vous allez cliquer sur l'option enregistrer. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl S pour enregistrer votre fichier. Après avoir y cliqué, une boîte apparaîtra pour donner un emplacement et attribuer un nom à votre fichier. Vous pouvez choisir un emplacement selon votre besoin. Dans cette vidéo, nous avons choisi un emplacement comme bureau. Le nom d'emplacement aussi apparaît dans la boîte de barre de l'adresse, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, attribuer. Un nom à votre fichier dans la boîte sous la rubrique Nom du fichier. Dans cette vidéo, nous avons attribué un nom comme Démonstration 1. Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré dans l'ordinateur. Alors, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer notre document de texte dans l'ordinateur. Pourquoi utiliser l'option Enregistrer sous? Enregistrer sous permet d'enregistrer un fichier sous un autre nom et de modifier son emplacement sur votre ordinateur. Allez-y et enregistrez le fichier dans n'importe quel dossier ou en placement sur votre ordinateur. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment utiliser l'option « Enregistrer sous » dans cette vidéo. Cette option est utilisée pour enregistrer un fichier avec un noms. nom et ton placement sur le fichier déjà enregistré avant. Un fichier est ouvert dans la vidéo. Alors, pour enregistrer sous le même fichier, amenez le curseur sur le menu fichier situé sur la barre de menu. Cliquez ici une fois. Une boîte apparaîtra avec les différentes options. Notez que l'option « Enregistrer » est désactivée parce que ce fichier a été enregistré jusqu'à que les dernières actions soient faites. Vous pouvez voir le nom de fichier sur la barre de « titre. Alors, cliquez sur l'option « Enregistrer sous ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci en appuyant sur la touche Ctrl, la touche majuscule et la touche S du clavier. Après avoir y cliqué, une boîte apparaîtra. Maintenant, attribuez un nouveau nom à votre fichier. Tapez le nom dans la boîte du rubrique Nom du fichier. Dans cette vidéo, nous avons donné un nom comme Computer Shiksha 1. Puis, sélectionnez un emplacement où vous voulez garder votre fichier. Ici, nous avons cliqué sur le dossier Téléchargement. Vous pouvez aussi voir le même emplacement dans le bar de l'adresse. Alors, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré dans un autre emplacement avec un nouveau nom. Maintenant, minimisez le fichier qui est déjà ouvert. Puis, cliquez sur le dossier Computer Shiksha. Ici, vous pouvez voir les différents dossiers dans lesquels nous devons cliquer sur le dossier Téléchargement. Maintenant, vous pouvez voir le fichier que nous avons enregistré se trouve dans le même dossier. Vous pouvez fermer la boîte, puis cliquez sur l'icône de Writer et ouvrez le fichier situé sur la barre de tâches. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option enregistré sous. La leçon d'aujourd'hui se termine ici. Fermez votre fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Au prochain cours, vous passerez tout un test. Dans le cours d'aujourd'hui, vous vous êtes entraîné à utiliser les options des menus, fichiers et éditions que vous avez déjà apprises. N'oubliez pas qu'au prochain coup, vous devrez tout passer en test pratique. Vous ne pourrez passer au module suivant si vous n'avez pas réussi ce test. Bonne journée et à bientôt!